Et ensuite on va faire une ganache, une ganache montée avec une couverture dans le vous on t'expliquera tout à l'heure, et une petite souche de chocolat. Bah écoutez, voilà. Je vais vous laisser faire. On va se mettre en retrait avec Fabrice. Alors, pour suivre cette recette, évidemment, il y a l'ensemble des ingrédients qui sont sur votre droite. Vous retrouverez l'intégralité de cette recette sur la page Facebook du salon Choco Co. On va vous laisser faire. Alors parfois, euh, Ludovic, on va vous interrompre pour vous demander ce que vous faites précisément pour ne rien rater de la conception. Bien on, sûr. Vous commencez par quoi là justement Donc là on va commencer par le cake chocolat. Donc en premier, on va mettre les œufs. Ensuite le sucre. Et le sucre inverti. Les proportions sont juste derrière vous. Dans un instant, sur le panneau qui va apparaître, on prépare. Regardez la préparation. Ah, et Ludovic, regardez, il y a l'un de vos collègues qui vient vous saluer. Ça va, aller, il est bien stressé, alors. Ça va aller, hein. Allez, vous m'en couvrez, un Effectivement, monsieur. ce sont des chefs, ce sont des patrons dans leur laboratoire. Mais Effectivement, préparer des recettes devant 150 ou 200 personnes, c'est un autre exercice. Merci de venir l'encourager, évidemment, et c'est très très bien. Fabrice, euh, les différents chocolats qui vont être utilisés, donc de chez vous, de chez Valrenard, combien on trouve de sortes de chocolats Expliquez-nous un petit peu dans le chocolat, ce qui est Valrenard. Alors, l'idée est de proposer toute une gamme de, de chocolats en, en restant sur la gamme de chocolat noir par exemple, ouais. parce que nous avons également un chocolat lacté, ou encore chocolat blanc, ouais. et même un chocolat blanc qui a été proposé ce matin dans différentes recettes. Euh, l'idée est de proposer tout un panel de, de chocolats noirs avec différents goûts, différentes mêmes origines, donc différents assemblages, ouais. et euh, de pouvoir euh, en tout cas euh, laisser euh, le choix aux, aux, aux professionnels euh, de, de justement de, de définir en fonction des recettes le meilleur mariage possible entre les ingrédients, un fruit et le chocolat, et le chocolat par, par exemple. exemple. Et euh, nous avons en l'occurrence, pour répondre à votre question, plus d'une vingtaine de produits. Oui, groupes, oui tout, tout, tout à fait. fait. Hey, Qu'est-ce que vous faites là en ce moment Dites-moi. De entre deux, je fais fondre euh, le beurre, beurre pour incorporer ensuite dans le cake. Alors, on, on l'expliquait tout à l'heure. Euh, je le redis pour vous qui venez peut-être de nous rejoindre. On peut faire fondre le beurre ou le chocolat dans le four à micro-ondes à condition que ça soit une puissance réduite, 500 watts, hein, par exemple. Ou, je sais que vous avez euh, euh, l'habitude, Fabrice, euh, plus d'une vingtaine de sortes de chocolat. Est-ce que le, le grand public, est-ce que nous pouvons commander chez Valrhona C'est la question que je voulais vous poser tout à l'heure. Valrhona, si, est les professionnels. Les professionnels. On est bien d'accord. L'artisanat plus On Vous pas nous retrouver ni en grande distribution, euh, ni ailleurs. Un euh, tout petit peu sur internet. Et pour les personnes donc gourmées euh, qui pâtissent à la maison, je vous conseille fortement de vous rendre chez vos artisans qui eux-mêmes peuvent vous proposer des couvertures. Aujourd'hui, on va parler de Guanara, de, de, de P125, donc le cœur de Guanara. On ne va pas rester... D'accord, là c'est technique, de... c'est très technique. On va pas P125, P125, P125. On y reviendra juste après. Mais l'idée, c'est vraiment de vous approvisionner chez les artisans. Qui, eux, vont reconditionner par 200 grammes, 300 grammes, 1 kg s'il le fallait. Euh, et en tout cas, vous proposez euh, parallèlement un prix beaucoup plus intéressant que ce qui est proposé sur Internet. En voilà. plus. Voilà. Allez-y, chez euh, les pâtissiers, faisant partie de la Fédération des pâtissiers du Nord-Pas-de-Calais, euh, on vous conseille, on vous aide, on vous invite également à découvrir des produits. Ludovic, ah. qu'est-ce que vous venez de faire Parce que vous avez donc tamisé c'est bien ça. Voilà. Alors ensuite, une fois que j'ai mélangé mes œufs avec mes sucres, j'ai incorporé la poudre d'amande. Ensuite, après la poudre d'amande, on va incorporer la crème. la crème. La crème, la crème liquide. La crème liquide, oui, bien sûr. Crème 35% de matière grasse. Ensuite, on va incorporer le beurre quand on en fait fondre. Voilà, fondu dans le four à micro, vous l'avez vu il y a quelques instants. Vous voyez sur les plans larges de David et Pascal qui réalisent la vidéo. Vous regardez un petit peu, on incorpore directement. Alors on y va franchement, j'ai l'impression. Hein, oui. C'est vrai que c'est une recette euh, assez simple vous pouvez réaliser facilement à la maison. D'accord. Ludovic, euh, j'ai oublié de vous dire, on vous retrouve euh, au coq en bouche, c'est à Condé-sur-Lesco. Tout à fait, à côté de Valenciennes. Voilà. Très, très belle municipalité, allez-y à Condé-sur-les-Sco. Je sais qu'il y a des représentants de Condé-sur-les-Sco qui sont avec nous aujourd'hui. On les trouve des produits merveilleux, et notamment le, le croque-en-bouche. Vous travaillez d'ailleurs, Fabrice, avec des bâtisses de toute la France, et en Europe également aussi, non Tout à fait. Nous sommes répartis vraiment sur euh, l'intégralité du, du globe. Ouais. Et euh, depuis maintenant, pas euh, mal d'années, nous avons euh, aussi bien ciblé euh, les États-Unis que les, les pays asiatiques. Euh, les Méditerranéens, l'Espagne, l'Italie, euh, partout, et... partout dans le monde ouais, en fait, hein. tout à fait. Partout dans le monde. Là, je vois que vous êtes en train de mélanger. Qu'est-ce que vous me préparez Alors là, j'ai tamisé ensuite les poudres, donc la farine, le cacao en poudre et la langue chimique. Regardez-y. Et ensuite, j'ai ajouté mon mélange autonal, donc mes pruneaux, mes abricots, mes pistaches, mes noisettes. C'est ce que j'ai de... Voilà. Pistaches, noisettes et abricots, et, et, ensuite, et fruits secs. Et donc, ça me donne. Euh... Euh, une texture très intéressante euh, pour le produit. Euh, un peu élastique, bien. on dirait. Un peu élastique. Un peu élastique hein. Mais surtout un coût très intéressant. Donc, euh, <rire> suivant les dégustations que vous allez pouvoir en faire tout à l'heure, vous allez retrouver ce genre déjà. Et. Euh, c'est énormément ce <rire> travaillé par les pâtissiers, c'est très peu connu du grand public, c'est très intéressant. Voilà, c'est ça, ça qui est épatant. Vous nous parlez de goût, vous nous parlez de, de texture, vous nous parlez de mariage, et là on a tout de suite l'eau à la bouche. Hein. Oui, tout, à fait. tout de suite l'eau à la bouche. Oui. Regardez un petit peu comment Ludovic travaille sur la feuille de papier sulfurisé. Il mélange l'ensemble, donc avec ce P, P125, c'est ça Jean Merci de rectifier. D'ailleurs, derrière, je vous rappelle, l'ensemble de la recette qui s'affiche pour pouvoir suivre également le de temps que nous avec les différents plans qui sont réalisés. Ce qui m'intrigue le plus, c'est ceci. Je vous dis tout de suite Ludovic et Fabrice, c'est le verre. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur Vous nous l'avez dit, mais j'ai envie de voir tout à l'heure, on verra ça au moment du dressage, quel aspect ça va prendre. Vous allez voir, c'est poétique, pratiquement poétique. Ludovic, qu'est-ce que vous faites maintenant Donc là, je continue à mélanger. Le temps que ma couverture est en train de fondre, votre. Euh, le... C'est la couverture P125. La couverture P125. T'as vu la Couverture P125, Fabrice, je me tourne vers vous évidemment pour avoir l'explication. Alors, encore une fois, nous sommes partis euh, de l'idée tout simple d'aider encore plus qu'un professionnel. Ouais. Nous sommes partis d'une couverture qui s'appelle le Guanara, ouais. une des figures emblématiques de la chocolaterie Valrhona, le Guanara. Euh, tout simplement, nous avons euh, trouvé une variante à ce produit, donc le P125, D en modifiant légèrement l'aspect technique. Et euh, ce produit, pour faire très simple, a un grand intérêt sur les appareils un peu plus délicats à réaliser, comme une crème pâtissière, une guimauve, une glace, un cake, pourquoi pas aujourd'hui, euh, etc., etc. Vous avez, avec ce produit, l'avantage de pouvoir retrouver un arôme très puissant, légèrement sucré mais très puissant une oui. euh, texture très intéressante Il lavette sans avoir notre match à gras contre notre sucre vous voyez on, on pousse arôme, euh, les arômes euh, dans leur extrême, extrême maximum. tout voilà. donc en conservant une bonne texture l'intérêt du P125 Alors je, je vous coupe quelques instants parce que qui a réclamé une lavette parce que depuis hier je vous promets ça travaille sur le même plan de travail depuis hier 14h il n'y en a aucun des chefs qui en a mis à côté et là, je vois que Ludovic travaille pour euh, toujours dans la propreté. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas comment ils font pour te le dire, parce que nous, à la maison, on est partout, il y a de la farine partout, etc. Sarah, etc. Mais pourquoi on est partout Parce que c'est comme ça. Et ici, tous les chefs qui se relaient depuis hier, ils ont terminé le plan de travail et toujours très propre. Félicitations en tout cas et bravo à nos différents pâtissiers, à nos différents chefs pâtissiers qui se relaient. Parce qu'ils travaillent avec dextérité, rapidité, puis évidemment parfois pour euh, des raisons de commodité, ils ont préparé quelques, quelques éléments avant lorsque ça nécessite des temps de repos ou bien des temps de refroidissement par exemple. Voilà donc la couverture P125, j'ai bien retenu, a été fondue dans le, le four à micro partiellement. partiellement. Partiellement, parce que ah, dans ça vous, vous satisfait non. pas Non. Voilà. Et donc vous avez travaillé ensemble, c'est bien ça. Dans le bol. Oui. Donc ensuite, en attendant que le micro-ondes fasse son effet, en fait, que la couverture fonde, on va préparer ici dans la cububateur un Stroessel cacao qu'on va disposer au-dessus du cake. D'accord. Donc, Donc un, un c'est comme un crumble. Voilà. C'est un peu plus connu. Alors la différence entre Stroessel et crumble, c'est la même chose. Hein, c'est un terme... Euh... Voilà. D'accord. Donc ensuite, dans la cuve, j'ai mis mon beurre coupé en petits cubes. Oui. Ensuite, je mets ma cassonade. Donc cassonade, c'est pas la vergeoise, la cassonade vient bien de la canne à sucre. D'accord. C'est vraiment, ça ramène un petit cloustillant euh, au crumble. On l en trouve chez le pâtissier, la cassonade. Hein. Voilà. Ensuite, je mets la poudre aux amandes, la farine. On mélange tout ensemble, c'est vraiment très ouais. très simple. Voilà. Le cacao, on est met tout bien. dans le bol. Et moi, j'utilise de la fleur de sel. Ah, le petit truc en plus, la fleur de sel, pour cette préparation. Voilà. Ça ramène aussi on bouge quand on tombe sur un grain de sel, c'est vraiment excellent. Est-ce que la couverture P125 vous, vous satisfait maintenant Oui, ça y est. Ça va, elle est fondue. De l'exigence. Donc le coq en bouche qui vous attend à Condé-sur-les-Cos, allez y Oui. Plus merveilleuse commune, hein, fortifiée. C'est vrai que, un peu partout en France, il oui. y a de grands artisans. Euh, dans les villages, des plus grandes villes, des centres-villes. Euh, voilà, un peu perdu la campagne parfois. Et on trouve, il y a des petits trésors dans nos campagnes. Oui, oui. Des trésors de pâtisserie, des trésors de, de confection artisanale, de et évidemment. De je, je sais qu'ici, avec le public lillois et le public du Nord-Pas-de-Calais, on prêche les convaincus parce qu'on a, a beaucoup de trésors dans la région. Bien sûr à Lille, mais pas forcément parce ce qu'on peut-être des, des communes avoisinantes. De la région de Valenciennes, par exemple, et de condé sur les Alors, vous l'avez dit, on partout dans, dans le monde, vous travaillez exclusivement avec les, les professionnels. Pe Peut-être quelques grands noms avec lesquels on travaillez parce que j'aime bien aussi citer les grands noms. Oui, tout à fait, alors ça, ça, ça va parler un peu au grand public. Oui. Les, les Jean-Paul vins, -les, les Pierre Hermé, Christophe Michalac, qui vraiment le buzz en ce moment, oui, absolument, en, et depuis quelques années. Mais euh, tout simplement, on trouve ces grands professionnels très médiatisés, très connus et reconnus. Mais on, on s'en inspire d'ailleurs. On les accompagne, mais euh, on peut faire un parallèle avec nos propres artisans voilà, régionaux, locaux. Euh, J'invite d'ailleurs tous les clients qui pâtissent, ou qui aiment la, la, la gourmandise, à comparer, à tester, à goûter, à recouter chez nos clients. Et surtout, à ne pas hésiter à, à renouveler les expériences. Parce qu'on a vraiment des gens compétents, des artisans compétents. et. Euh, Allez-y tester, comparez voilà. avec la grande distribution, comparez euh, d'un artisan à l'autre, et faites-vous plaisir. Voilà. Alors, dans, dans ce bol, qu'est-ce qu'on a mélangé, dites-moi Ludovic Regardez, donc ensuite, donc on a mélangé la couverture fondue, regardez quel aspect ça prend, et ensuite on a mélangé donc, la farine, additionner des fruits secs, et du géant du jarre, coupé en petits morceaux. Alors, depuis, depuis hier, je le dis, euh, on a la chance d'être sur l'estrade et donc de, de, de voir et de sentir, ça sent délicieusement bon. On en prend plein d'arines de cuisine, je peux vous dire que ça nous, de, ça nous met de bonne humeur. Alors, tenez, une question, question bateau, question banale, mais on n'a jamais vraiment la réponse exacte. Est-ce que le chocolat fait grossir Pas, Pas, du... Pas du tout. Alors pourquoi ben Parce que euh... c'est sucré quand même le chocolat. Oui tout à fait, alors ça reste quand même euh, une consommation atypique. Oui forcément se nourrir que de chocolat, d'accord, bien sûr. sûr. Mais euh, non, non, bien au contraire, ça a pas mal de vertus, euh, c'est reconnu et, et pour ça, le, le fait d'en avoir une consommation quotidienne... Un quotidienne, normal. Et Il la coup, coup, on ne euh, euh, d'accord, pas dans l'excès... Non, on pas dans l'excès, mais euh, si le produit de qualité, ouais. si vous n'achetez pas de produits avec un pourcentage trop élevé de, de matière grasse, notamment, euh, je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique, mais faites bien attention à ce que vous achetez, ouais. Allons-y, un L'idée, c'est encore une fois, forcément, euh, la meilleure des idées, c'est de trouver produits ici euh, de la chapelle de bien sûr. Et de bien comparer les pourcentages de cacao qui, qui parfois ne doivent strictement rien dire. Un, un, on va prendre quelque chose de, de basique, un 70%. 70% du marché, où vous pouvez en trouver, euh, je sais pas, des, des, des dizaines. Oui. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence comparez les. Voilà. Comparer les taux de matière grasse, voilà, taux de matière grasse. Ouais. qui rentre dans le calcul du pourcentage final affiché sur la tablette, d'accord. mais retenez l'idée que le pourcentage de cacao ne veut strictement rien dire en hein, distribution. Le pourcentage de cacao c'est une chose, voilà. le taux de matière grasse c'est une autre chose, il faut se fier au taux de matière grasse, ça. Me vins, on peut oui. prendre l'idée oui. des Vous aujourd'hui vous n'ouvrez pas un vin à 12 degrés, ou 11 degrés. Ouais. Vous ouvrez une bouteille de gros avantage, de pêche de tout ce que vous voulez mais euh, vous ouvrez à tout une qualité de produit. Et bien dans le chocolat c'est exactement la même chose. Achetez plusieurs 70% et faites le jeu encore une fois. D'accord, comparez, comparons, et regardez un petit peu le taux de matière grasse, c'est important. C'est très intéressant. Ludovic, je me tourne vers vous. Oui. On en est où de la préparation Alors, j'ai versé l'appareil à cake dans un moule à cake traditionnel oui. donc euh, on peut graisser les parois mettre du papier sulfurisé pour le déboulage et ça se démoule tout seul et ensuite moi je vais incorporer donc, au dessus je vais mettre des gros morceaux de strudel cacao, donc ça va ramener un croustillant au dessus du cake qui est là ça va ramener du croustillant pour va le manger d'accord, et en plus ça... un aspect un c'est aspect, très joli à l'œil évidemment puisque depuis hier on travaille des pièces qui de sont très bonnes au goût mais aussi très joli. C'est important de mêler les deux. Ensuite, donc là, j'ai mélangé mon streusel. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a mélangé, on a mis tous les ingrédients dans la cuve du batteur. Vous pouvez le faire aussi à la main si vous voulez. Je, je me bébé. permets. Je, je prends la préparation. Je vais le montrer sur la caméra qui est là sur notre droite pour voir, pour vous montrer un petit peu de près quel aspect ça prend. Voilà. Je vais de mettre un peu plus de lumière. Voilà. Regardez un petit peu l'aspect dans la cuve directement. Merci beaucoup. Je vous rends la chose. La préparation a été incorporée dans le boule à cake. Alors, on est bien d'accord, c'est une recette qui se fait ludovic facilement à la maison. Alors, pour l'instant, si vous avez des questions sur, euh, sur l'appareil, surtout n'hésitez pas. Est-ce qu'il y, y a des questions Profitez-en, soit maintenant, soit tout à l'heure, au moment de la dégustation. Nous, on est là pour répondre. Vous des chefs, vous avez des patrons de la pâtisserie qui sont là et qui se relaient pour répondre à vos questions évidemment, pour vous donner des conseils. En tout cas, on a eu pas mal de conseils sur le choix du chocolat. Alors, autre question, le chocolat blanc. Alors, du vrai chocolat ou pas du vrai chocolat chez Valrhona C'est un grand débat. Ouais. Euh, c'est vrai que pour le professionnel, c'est pas forcément du chocolat. D'accord. Euh, c'est resté euh, sous, sous cette appellation euh, de façon très, euh, très historique, ouais. tout simplement. Mais euh, à l'instar des chocolats volés, dont on en a très peu parlé, des chocolats noirs, vous avez plusieurs qualités de chocolat blanc. On a tous connu un chocolat blanc. Euh, oui Et euh, Oui, quoi, absolument, oui. Et bien, pour une fois, je vous invite à comparer. Et euh, parfois, de retrouver un chocolat blanc chez nos artisans, euh, nous permet de retrouver des, des produits peu sucrés. Voilà, parce que plus souvent, sucré. le chocolat blanc, c'est voilà. très sucré. Voilà. Il existe des chocolats blancs en l'occurrence chez Valrhona, un Opalis, ouais. que certains de nos artisans utilisent, qui est beaucoup moins sucré, beaucoup plus, beaucoup plus lacté, beaucoup manillé, et euh, beaucoup plus blanc aussi, mais c'est anecdotique. Et nos clients, euh, justement, choisissent de travailler avec ce produit-là. Parfois, dans les entremets, un 3 chocolat, par exemple. Ouais. Alors là, ça va parler à tout genre. Un 3 chocolat réalisé avec un bon chocolat blanc, pas sucré, toi, du four, hein. un très bon chocolat olé, la un addiction. très bon chocolat noir, va faire toute la différence. D'un pâtissier à l'autre. Ouais. Pour donc. Un dessert. Donc, euh, pour la sauce chocolat, donc on a besoin de lait, de glucose et de couverture Mangiare. Donc là, je vais laisser Monsieur Pogni vous parler un peu de la couverture Mangiare. Allez-y. Alors justement, un choix très intéressant. Euh, on parle aujourd'hui de la Guanara. Oui. On parle également donc de la Mangiare. Un deuxième appareil. Excusez-moi, c'est la Guanara. Ah, la guanara. C'est la guanara pour la seule chocolat. <rire> Mais euh, en ce moment, intéressant malgré tout, puisque euh, la guanara, c'est là-dessus dans un premier temps, euh, a la particularité d'être très amère. Donc, euh, bien souvent, lorsque vous choisissez un chocolat à consommer, à déguster, ou un chocolat à, à utiliser dans différentes recettes, oui. on parle de pourcentage de cacao, très élevé par exemple, 90, 95. Mais bien souvent, le consommateur final ou le gourmet parle d'amertume. Oui, oui c'est voilà. amer, c'est trop amer, c'est pas assez amer, oui. Donc vous pouvez très bien faire le jeu avec une guanara. Je ne sais pas si Ludovic aurait un petit peu de dégustation pour tout à l'heure. Mais si vous fermez les yeux, vous prenez une petite fève de cacao, oui. vous la mettez au palais, vous fermez la bouche et vous respirez par le nez à la mesure du possible. Si et vous allez, du coup, voir pas mal d'arômes de, de, se déployer, de, se de notes très, euh, très intenses euh, se développer. Oui. Et c'est très intéressant à faire, parce que si on ne parle pas de pourcentage, si on cache que 70%, et bien en effet, le consommateur, lui, va dire « Ok, c'est ça que je cherche. » bon. Sauf que nous sommes à non, 60%. Et chez Valrhona, euh, dans notre élaboration de produit, on peut très bien élaborer un produit à 63%, à 62%, avec une très belle amertume. Voilà. D'accord. Euh, Merci pour toutes ces explications -là, euh, parce que justement, on n'a pas justement tout, euh, toujours tout, tout, tout le loisir de retrouver ces explications sur l'aspect la, sur la, oui. technique du chocolat, sur le pourcentage de cacao et sur l'amertume également. Et là, ça nous aide vraiment. J'ai juste en 15 secondes, pour bien sûr, commencer bien sûr. Le, le débat avec la Manjarie. Eh bien, si avec la Guanara on vous parle d'amertume, avec la Montjerny, on vous parlera d'un côté très acidulé. Avec pour le coup des notes de frais mmh. rouge. ça c'est un détail. Mais entre l'amertume et le côté acidulé, eh bien nous avons tous des palais différents. Oui. Et euh, certaines personnes vont aimer l'amertume, d'autres le côté acidulé. Oui, oui. Eh bien encore une fois, c'est un panel qui existe chez les artisans et vous pouvez très bien faire la comparaison et en tout cas vous familiariser avec un produit plus facilement qu'un autre. Donc là, on est en train de porter à ébullition, c'est ça, chef Voilà, tout à fait. on va porter à ébullition le lait et le glucose, pour faire une sauce chocolat vraiment euh, à la maison, c'est vraiment très simple. D'accord. Sauce chocolat, on rappelle, le lait, le glucose, le chocolat qui est prêt, évidemment, avec les différentes fèves, que vous faites fondre également dans le four à micro-ondes. Voilà. Alors, on le rappelle, hein, on d'autres vont dire, « Oh là là, bah attention, le chocolat au micro-ondes, ça ne fait pas je le souligne, à faible puissance, depuis hier, nos chefs font fondre le chocolat dans le micro Et il n'y a pas de difficulté à condition de surveiller régulièrement, de mélanger régulièrement, et de garder toujours un œil sur les différentes préparations. La sauce chocolat avec le lait et le glucose qui est en train d'être porté à ébullition. Et ensuite, qu'est-ce qu'il qu qu reste devant vous Là, je Et ensuite, on va faire une ganache montée. Ganache montée Montée, ça veut dire Foisonné, aéré, avec le bateau là. Exactement. Déjà. Depuis hier, on apprend les termes en plus. Alors pour faire très simple, ça vous permet d'obtenir un entremet, un petit gâteau, ici en accompagnement d'une périmètre, ouais. euh, un appareil très léger, dans la dégustation, dans le groupe. Bon. Euh, parce qu'on imagine toujours un dessert. Oui, il faut dire que Voilà, ah, c'est pour Voilà, et, euh, et du coup, euh, parfois on refuse de prendre un dessert. Oui, dire un restaurateur oui, oui. Ou, euh, oui. ou en famille, parce que justement c'est bien trop lourd. Et euh, toute la, la force de nos artisans, c'est de démontrer le contraire. D'accord, c'est quelque de voilà. Le dessert est conseillé ouais, parce que c'est pas quelque chose qui va caler, c'est pas quelque chose qui va bloquer après voilà. un repas. C'est pour finir en, en, en beauté le repas. Et bien sûr, l'artisan garde en tête que tout cela, le dessert, arrive à la fin du repas. Et on n'est pas là pour assommer, hein, évidemment, le, la personne qui prend plaisir à déguster. Ça se passe bien, chef Très bien. Donc là, j'ai fait fondre partiellement la couverture, donc le chocolat au micro-ondes. Et ensuite, j'incorpore mon lait en plusieurs fois pour essayer de... je dois créer un noyau en fait. C'est comme une mayonnaise. Il faut démarrer comme une mayonnaise. Je ne sais pas si on la caméra. Donc au fur et à mesure que j'incorpore, j'obtiens un appareil oui c'est brillant. Bah, vous voyez sur les plans verticales bien. réalisés par nos caméras et par le cadreur. Là on va avoir quelque chose d'élastique. Quelque chose d'élastique. Donc ça, euh, le démarrage que je fais là, là, je le fais pour une sauce chocolat, mais vous pouvez le faire pour une galache à la maison. Euh, pour ceux qui pâtissent, je ne sais pas, des gousses de chocolat, euh, etc. Pendant ce temps je vous rappelle qu'il y a notre préparation qui est euh, au chaud, four à 150 degrés. Pendant 45 minutes environ. Voilà. Le four à la maison, vous pouvez le mettre à 150 ou 160. Moi, c'est parce que j'ai un collègue qui va arriver derrière qui a besoin de four, donc on s'arrange entre nous. D'accord. Voilà. On pense au collègue, hein, vous oui, entendez oui. On pense au collègue. C'est pour ça qu'on a apporté un cake d'avance, parce que sinon on n'aurait pas pu faire en 45 oui. minutes. Voilà, je voulais dire, pour des raisons de commodité ici sur les démonstrations, on prépare quelques éléments en avance, parce que lorsque ça nécessite de la cuisson, on ne on va pas attendre 45 minutes, on a tellement envie de goûter parce que depuis tout à l'heure, avec vous monsieur et avec vous Ludovic, vous mettez l'eau à la bouche. Dis, à un moment donné, on va passer à la dégustation. Et évidemment, c'est prévu. Pratiquement à chaque fin de démonstration ici, on vous invite à déguster. On vous demande votre avis en plus. C'est le moment d'échanger voilà. avec les chefs, c'est le moment de, de parler avec eux. Oui, le chocolat est terminé. Regardez. Voilà. Notre chocolat traditionnel, vous pouvez utiliser. Pour des gâteaux maison, pour euh, faire des glaces chez vous, euh, voilà, tout simple. Donc on rappelle du lait, du glucose, du chocolat et c'est tout. Voilà, tout à fait. Ensuite on va faire donc, notre ganache montée pour notre euh, dessert. Alors la ganache, rappelez-nous ce que c'est qu'une ganache. une ganache, donc c'est une, une crème euh, qu'on fait chauffer, euh, comme j'ai fait là, sur une chantilly. C'est comme un chantilly en fait, hein, c'est euh... comme une chantilly, C'est beaucoup de bruit D'accord, plus de bon, On en apprend, hein. on en apprend. Donc euh, pour la ganache montée, Donc, euh, on a la crème. Alors sur les écrans, vous n'avez peut-être pas les recettes de la ganache montée de la chocolat, mais je peux vous donner tout ça à la fin. D'accord. Donc euh, dans la crème, on met la trimoline. C'est un sucre avec un pouvoir sucrant différent du de, de sucre. Ensuite, le glucose. Alors le glucose, où est-ce qu'on peut en trouver le glucose alors le, le plus vous avez des magasins spécialisés, mais on en coup, trouve un peu partout. Ouais. Cette fois-ci, fois on travaille avec quelle sorte de chocolat Pour euh, la quatre. C'est du bon Bangjari. Bon, Comment Cette fois-ci, c'est bon. Oui, mais... oui. Oui, bon, là, tout à l'heure, euh... c'est bon. Donc là, on fait chauffer donc, la crème qui est de sucre. Pareil, on porte à ébullition. Voilà, toujours. Qu'est-ce que vous cherchez euh, Je vais devoir aller faire deux <rire> Ah. J'arrive tout de suite. Allez-y. Allez-y. Alors, justement, j'en profite. Le temps que vous retrouviez tous les ingrédients et tous les ustensiles, les différentes démonstrations vont se succéder ici même alors en ce moment nous sommes avec Ludovic, tout à l'heure à partir de 16h Antoine Gilbert va nous rejoindre de la Grandine pour une vérine du terroir, allez voir c'est délicieux. je l'ai vu hier euh, il y aura également Frédéric Lesquieux qui sera là à 17h pour une meringue alors la meringue il va la mettre dans tous ses états c'est le, le nom justement du dessert et puis à 18h, Christophe Roux qui était là tout à l'heure, Meilleur meringue de France viendra nous rejoindre pour Nouvelle fois, vous proposez sa recette du merveilleux pour lui et pour elle, ça a épaté. Pas mal de monde tout à l'heure, c'était délicieux puisqu'on assistait à une dégustation. Demain, on se retrouve avec vous également, Fabrice, à partir de 11h et Pierre Torres pour le millefeuille Sensation Tout Chocolat, je vous conseille d'être là demain, à de 11 h On aura également une dégustation de macarons dulce, de verrine à la catalane, de coulant froid, de chocolat noir cœur de guanaja, que vous connaissez donc. Et puis, on terminera la journée en pleine forme à 18h demain, par un dessert à l'assiette, céleri, cédra, crème au chocolat blanc, avant évidemment d'aller fêter la Saint Valentin comme il se fait. Après ça, je peux vous dire que personne ne vous résiste. Vous rentrez avec toutes ces recettes à la maison, personne ne vous résiste. Ludovic, on fait fondre le chocolat, c'est ça Voilà, tout à fait. On fait fondre le chocolat, on fait chauffer la crème et les sucres pour la ganache montée. Okay. Et ensuite, on fourre. Un les ustensiles qui arrivent juste là-derrière. Et ensuite on aura tous les éléments pour faire le montage de notre petit dessert maison. Voilà. Donc, la ganache avec... Donc la crème est chaude. La crème chauffée. Le chocolat. Hop. Oh. On va le mettre directement dans le micro-ondes. Prenez-moi de temps les deux. Hein. Prenez-moi de temps. J'en profite peut-être. Oui. Je vais faire une toute petite parenthèse par rapport à la chocolaterie -y. et nos artisans pâtissiers. on euh, euh, vient de euh, lancer au grand public plusieurs euh, formations euh, au sein de l'école Val -Renard. Donc un terrain ermitage dans la Drôme, je le répète, entre Lyon et Valence, oui. belle destination. Et, euh, ou à Versailles, du moins à Ou à Versailles. Juste euh, en banlieue parisienne du moins. Euh, et à Talermitage, vous pouvez également retrouver, et là c'est très intéressant, la cité du chocolat. Et donc la cité du chocolat, c'est un balade entre musée, euh, connaissance sur la fabrication du chocolat, la fabrication du chocolat en elle-même, vous le ressentez avec votre propre de chocolat. Ouais. En tout cas, quelque chose de très ludique et ouvert au grand public. Alors pour les vacances ou pour une euh, toute, euh, toute autre raison, vous pouvez descendre votre famille. Famille. On a un corporel, on a notre chocolat de tout à On a nos morceaux de cake que j'ai commencé à couper. Ils sont ici, voilà. voilà. Et moi j'ai euh, du donc on a mis tout à l'heure sur le cake. Donc... Euh... Le cake c'est celui-ci. Vous coupé en petits morceaux. Donc, voilà, il est là. Il est là. Et ensuite le strozzle qui me restait tout à l'heure. Donc moi hier je l'ai commencé à le cuire. Donc en fait on dispose des petits morceaux sur une plaque. Et ensuite, on cuit au four à 160 degrés 10 minutes. D'accord. Donc ensuite, on obtient des petits pavés comme ça. Ah, C'est oui, irrégulier parce que j'ai cherché vraiment une Et ça, on va s'en servir pour mettre dans la coupe pour faire vraiment, pour rendre encore du poussière. Voilà, il faut les faire. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez mettre des petits cubes de cake. Bon, après, vous pouvez faire dans un petit verre. Là, j'ai fait vraiment un dessin. Ah, mais on va on le goûter hein. On voit que vous allez sans problème. Ensuite, moi j'utilise euh, un noir à piston, ça s'appelle. Pratique. Ça permet de garnir. Euh, de mettre la bonne dose. bien ouais. okay. regardez. Donc cette touche de guanara, vu que c'est quand même une couverture à 70% de il ne faut pas en mettre de trop. C'est juste une touche. Ouais, C'est-à-dire qu'on ne, ne, ne le remplit pas hein, en quelques ah. petites touches par parcelles. Voilà. Ensuite, on va ajouter notre streusel. Le cake, le streusel un petit rappel, donc j'ai ramené des, des petites noisettes. Regardez ici, voilà. regardez ici des petites noisettes. Et dans ce dans ce petit carton, je peux vous dire des choses tout à fait intéressantes. Ça, c'est le secret des chefs. Qu'est-ce que vous faites Vous écrasez Donc, les noisette, vous voulez les casser parce qu'en bouche, c'est quand même meilleur. D'accord. Vous avez vu comment, en quelques minutes, on a dressé dans les verres ce délicieux dessert. Ensuite, moi j'ai ramené des tuiles maison qu'on fait pour les décors de nos entremets. On y va chez notre artisan pâtissier. Comme ça, vous pouvez vous procurer chez notre voilà, facilement des fingers. Ça Ensuite, des petites tiges qu'on fait aussi pour décorer. Qui est dans, dans le four. Hein. Ouh, il n'est pas loin d'être fini. C'est chaud. Voilà. Chaud. Sous les projecteurs, ça chauffe. Oui, c'est vrai. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire Et voilà. Eh bien, écoutez, je vous Merci propose d'applaudir très, très fort.